Bonjour les amis, c'est Franck pour Créolinium.fr Nous voici dans la sixième partie sur la réalisation d'un tabouret maloufien. Aujourd'hui, je me suis amusé à tracer euh, la courbure des pieds. Donc euh, normalement la caméra vous devez le voir. Voilà. Donc, pour ceux qui comprennent pas, un peu comme moi d'ailleurs, parce que j'ai un peu de mal. Alors. Voilà. Donc, sur l'assise du tabouret, il y a des arcs de cercle de dessinée. Là, là on ne les voit pas. Je vais essayer de vous les représenter à la craie bleue. Il euh, faut que j'arrive à les retrouver. En gros hein. en gros ça fait ça voilà donc je vais devoir prolonger cet arc de cercle sur le dessus de mon pied ici pour avoir une continuité partout ça fera un peu les cuissons de, de superman ou euh, l'écusson d'une célèbre bière je donne pas le nom, hein, parce qu'on n'a pas le droit, donc pareil ici, ici, ici et ici, ensuite mon pied sera coupé ici Ici, alors de 0 en haut jusqu'à là de façon à faire une, une forme assez épurée. L'intérieur du tabouret, pareil. Alors je me décale exprès, je sais pas si on voit très bien. Je me décale exprès ici pour pouvoir garder une marge de manœuvre pour pouvoir l'usiner avec une râpe. Une Donc ça me fait partir mon usinage ici et hop, tout doucement le faire mourir euh, sur le bas à 25 mm Enfin, euh, à mourir, vous avez compris quoi ouais, je pense j'espère c'est vraiment que je j'ai une buse en explication ou pas des pédagogues du tout donc pareil de ce côté là forcément et ici vu qu'on sera en pointe il va falloir que je fasse très attention quand je vais couper mon morceau pour avoir une pointe qui part ici je ne sais pas si vous pouvez voir près elle fait 25 mm ici pour qu'elle arrive sur le bas du pied à zéro je sais pas si je suis clair euh, j'espère parce qu'on je suis un peu fatigué là voilà donc euh, ben, on va couper ça tout doucement à, à la ruban j'espère pas me foirer parce que franchement ça me ferait un peu chier pour être poli voilà sinon comme vous pouvez le voir bah ben, c'est comme papa dans maman hein. ça s'emboîte bien voilà c'est quasiment parfait, donc vous inquiétez pas. Il y, y a un rebord, mais c'est fait, c'est voulu. Hein. C'est ça sera limé, euh, enfin, ça sera disqué avec un disque spécial euh, pour venir mourir pareil sur le tabouret. Voilà, c'est parti pour une mise en longueur des pieds. Ensuite, on passera au traçage du gainage pour les deux autres pieds. Et feu patate sur la scie à ruban, on va s'amuser, on va peut-être faire attention à nos petits doigts, on va peut penser encore à Laurent Jacquet, euh, on, va, on va faire ça très très très doucement. C'est parti pour le traçage des pieds. Les rayons de courbure ne sont pas tout à fait identiques, euh, honnêtement je m'en fous un peu, euh, c'est l'artisanal, c'est pas de la série, euh, on n'est pas, pas à l'usine ici donc euh, il faut que ça reste beau, il faut, faut que ça chatoie à l'œil. sont tracés je vais les passer à l'acier ruban et euh, certains se demandent pourquoi j'ai tracé ce côté là euh, bah, c'est simple hein, euh, je vais devoir aussi couper mais là je suis sûr que vous vous dites mais bah, quand tu vas couper là ça va couper là ça va partir et oui, mais il y a une technique de sioux qui existe hein. c'est Joe l'indien qui m'a appris ça quand j'étais avec tom sawyer euh, pas loin du mississippi à tout de suite Voilà, la première mise en forme du pied est réalisée, pied courbe, c'est assez soft, j'aime bien, c'est propre. Et maintenant, je vois les gens venir, mais comment tu vas faire pour couper là, sachant que la partie qui était là, pardon, sachant que la partie qui était là, elle est partie, et bien c'est simple, je reprends les morceaux, Donc, son merdo, n'est pas à 3 mm près. Et on joue du scotch. Voilà c la vieille technique de Sioux. Comme ça, je peux couper mon pied tout en sécurité sans avoir de balancement du fait que j'ai enlevé la pièce là. Je sais pas si ça.. Ah pour moi c'est clair. Après euh... Je comprends que tout le monde ne puisse pas comprendre. Oula. voilà mes trois pieds sont remis comme s'ils étaient avant, comme si je n'avais pas coupé, maintenant je vais pouvoir couper mon autre gainage je vous raconte pas la suée que je viens de me taper, parce que mine de rien euh, on a toujours peur de se louper en faisant ce genre de conneries euh, ça va, je pense que ça va être sympa comme vous avez pu voir, ça reste relativement simple, mais on n'a pas le droit à l'erreur petit montage à blanc voici le tabouret avec ses pieds gainés, c'est son design final, le reste a plus qu'à faire les, les, les pieds en biseau et couper c'est parti là et on aura déjà fait un gros gros pas en avant. Alors j'ai décidé de couper un petit peu en amont mes... la forme générale de mon, de mon assise. Parce que j'aime bien avoir un truc à peu près euh, propre. Parce que là je galère un peu pour, euh, pour voir ce que ça peut rendre au final. Donc euh, bah, en avant-guingant, en arrière qu'un père, on coupe un petit bout et puis on verra comment ça va se passer. Alors là, je vais devoir euh, faire euh, le biseau sur la face du pied de, du tabouret. Donc je vais commencer par, euh, bah, par là. Je ne sais pas très bien comment gérer trop l'histoire. Euh, J'ai un peu peur, là. je vous avoue que ça me fait un peu flipper. J'ai pas envie d'attaquer la scie à ruban parce que je sais que euh, ça va merder. Donc je vais le faire tout doucement au, au rabot à la vaste mais bon je suis pas rassuré du tout on va voir comment ça va se passer j'avais une presse ça serait vachement plus facile à tenir mais comme j'ai qu'une qu presse de merde et ben, ben c'est la merde voilà c'est le cas de le dire À avoir la forme que ça va avoir, et franchement, euh, je trouve ça relativement beau pour l'instant. Après, ce n'est que mes goûts. Bon, il y a encore un gros, gros travail de pas de sculpture, mais de façonnage. Mais le résultat pour l'instant est très prometteur. fin de cette sixième vidéo je pensais réellement que c'était la dernière mais en fait euh, je suis déjà à 15 minutes de montage sur l'ordinateur euh, je ne ferai pas au-delà de 20 minutes c'est pas possible les gens s'endorment après et, et zappent la vidéo donc euh, non ça s'arrêtera là pour aujourd'hui les pieds sont partiellement gainés il ne reste pas grand chose à faire sur euh, les pieds en fait peaufiner pour que ça vienne à zéro ici euh... faire la courbure finale de l'assise du tabouret coller et après venir jouer avec des meules et des disques spéciaux pour pouvoir gratter ces trucs là et venir épouser la forme du, du... de l'assise si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la partager euh, commentez, le petit pouce bleu surtout c'est important, c'est ultra important, c'est décisif même euh, on sans déconner, euh, faites euh, comme bon vous semble, mais si vous avez aimé, euh, faites le moi savoir voilà, euh, à plus les amis, c'était Franck pour Créolinium.fr.